Voilà <rire> Vas-y parle, je, pars, je ferme, mon pote. Prenons qui gagne Attention Oh Inox y prend l'avantage Oh le bonnet jeté de la part de Michou Michou qui essaye de le choper par la taille Oh attention Attention Oh Oh Oh Oh, oh